Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes avec Janine Carrasco, qui est euh, éducatrice spécialisée euh, travaillant en psychiatrie. Elle est militante syndicale et militante du NPA. Bonjour Janine. Bonjour. Nous voulons revenir avec toi sur la situation de la psychiatrie parce que euh, si depuis des années la situation de la santé euh, se dégrade avec le manque de médecins, la gestion catastrophique de l'hôpital aggravée ces deux dernières années par la, la pandémie de la Covid, le manque de personnel, les démissions, il y a aussi un secteur qui est dans la même situation dramatique, c'est la psychiatrie. Alors, déjà aux états généraux de la psychiatrie en 2003, les revendications pour un meilleur fonctionnement étaient posées. Est-ce que tu peux nous les rappeler Bonjour à toutes et à tous, oui, mais je vous remercie d'ailleurs de, de, de vous intéresser à ce sujet parce que malheureusement, c'est vrai que c'est la psychiatrie, on n'en parle pas souvent, alors que c'était un, un, un secteur où il y a eu pas mal de, de luttes et de et de, de, de, de tentatives de riposte. Et c'est vrai que déjà en 2003, lors des États généraux de, de, de, la, de la psychiatrie, euh, qui était d'ailleurs sous-titré euh, une psychiatrie en, en crise, avait permis effectivement de réunir plus de 2000 personnes qui faisaient le, le constat que... Qu'effectivement, qu on était dans, dans, un, dans une situation dramatique avec des replis corporatistes, avec un, un tournant de, dans l'histoire de, de la psychiatrie qui, qui faisait qu'effectivement on était très très, très isolé et euh, ça, ça effectivement euh, ça créait beaucoup d'indignation, une remise en question euh, de tous les acquis qui avaient été obtenus pendant tout un temps et qui étaient euh, indispensables. Et c'est vrai que euh, 2003, ça a été une date qui a, qui a marqué effectivement une génération mais il ne faut pas oublier que déjà euh, en, en, en, le livre blanc euh, coordonné par Henriès en 1967 parlait déjà, dénonçait déjà ce sous-équipement humain euh, des sous-équipements structurels, euh, de l'institution de soins, et qui était effectivement à l'époque un frein pour la sectorisation mais je pense qu'on en reparlera plus, euh, plus, plus longuement tout à l'heure, mais euh, déjà, euh, on dénonçait les, les, les moyens qui étaient, euh, qui étaient octroyés à la, à la, à la psychiatrie, c'est bien pour ça qu'on parle souvent de la psychiatrie, la cinquième roue du carrosse, parce que nos patients souvent sont les plus démunis et les plus précaires de cette société. Mais euh, voilà, donc c'était euh, déjà à l'époque euh, un cri d'alarme. Et 20 ans 20 ans après, où est-ce que, est que vous en êtes Mais écoute, 20 ans après, on en est où la situation s'est largement largement dégradée, malgré le fait que régulièrement, il y a eu des, des, des mouvements un peu du style de, de, de, des, des, des États-Généraux, il y a eu des regroupements autour de l'appel des, des appels qui étaient nés après euh, l'intervention de Sarkozy en, en 2008, hein, sur, euh, plutôt sur un plan de sécurisation euh, des hôpitaux psychiatriques avec effectivement des moyens octroyés, mais au niveau du côté euh, sécuritaire, euh, avec euh, euh, l'apparition des chambres d'isolement, avec euh, les caméras, avec euh, euh, des grillages autour des, euh, des, des structures, euh, des, des, mo des moyens effectivement d'appeler en cas de des de, de systèmes d'appel en cas de, de danger imminent des, des soignants. Mais tout ça, c'était effectivement du mat, du, au niveau du matériel. En termes humains, et ce qu'on réclame depuis des années et des années, il n'y a rien eu. Il n'y a, a, a rien eu. Il y a eu cet appel-là, il y a eu euh, l'appel des appels, il hein. euh, y a eu le collectif des, des 39 hein, qui, euh, qui était un peu, qui, qui se revendiquait plus de la psychothérapie institutionnelle avec... Euh, ouri de Lyon, des, des, des personnages comme ça, mais qui, qui, voilà, qui défendaient une conception humaniste hein, du, du, du soin, euh, qui, qui, voilà, qui, qui essayaient de, de, de, de poser le, le problème politique de ce, qui, de ce que doit et ce que devrait être la psychiatrie. Et plus récemment, il y a eu le printemps de, de la psychiatrie en 2019, euh, qui, était, euh, qui, était, qui répondait un peu à un renouveau du soin euh, psychique, qui était suite aux mobilisations inédiques euh, et d'ampleur, à la fois dans leur, dans leur dureté et dans la ténacité des grévistes. Hein. Je vous rappelle qu'il que euh, c'était suite effectivement au mouvement qui avait eu de, de grèves de plus de, de trois semaines avec des grèves de la faim où des, des collègues sont mis en danger ou euh, rouvrés. Euh, du côté de, de, de Rouen, il y a eu Pinel, euh, il y a eu, il y a eu euh, les, les perchés, il y a eu vraiment des, des, des mouvements importants, hein, qui, euh, que ce soit à Amiens, à Toulouse, à Lyon, euh, au Havre, partout. Il y avait le, le constat était un peu le même, c'est-à-dire qu'effectivement, une baisse des, des moyens qui nous empêchait réellement de soigner et qui mettait euh, les soignants euh, dans des situations des fois intenables. Euh, donc voilà, au jour d'aujourd'hui, on, on en est toujours là euh, à crier effectivement euh, à la fois une, une manque de, de, de perspective euh, pour le soin et, euh, et, euh, et, et comment faire pour qu'on qu obtienne des, des moyens. D'ailleurs, euh, Macron, avec, euh, à l'époque, Véran, euh, ministre de la Santé, avait organisé des assises. Euh, qui n'était uniquement qu'une tribune euh, à un nombre de psychiatres euh, qui étaient, euh, et de responsables d'agences euh, régionales de santé, d'élus, euh, qui ont participé concrètement au démantèlement de la psychiatrie publique euh, ces, ces dernières années. Et euh, face à ça, on a, euh, on a organisé à la fois avec euh, euh, en regroupant tout… Euh, des gens qui ont fait partie des appels de l'appel, du collectif du 39, de, du printemps de la psychiatrie, avec des... des et ça, c'était le point important, des usagers aussi qui, qui, qui étaient présents et qui ont pris la parole, des familles, ce qu'on appelle les aidants, étaient, étaient, étaient présents. Et on a fait des... Alors, pas des contre-assises, parce qu'on voulait que ce soit du côté plutôt positif, mais effectivement, des, des assistes euh, citoyenne euh, du soin psychique. Euh, et, et avec effectivement cette fois-ci l'apport des organisations syndicales, entre autres Sud euh, Santé qui était euh, partie prenante euh, dès le départ. On a eu effectivement la fédération euh, CGT Santé qui est venue, donc, ce qui était pas mal, sauf que malheureusement, euh, à part être un, un temps de, de... qui est nécessaire. Hein, de réflexion sur quelle, quelle, quelle psychiatrie on veut, quels soins quel soin psychique on veut, ça n'a pas débouché sur, à part alerter les élus et faire la tournée des élus parce qu'on est en période électorale, ça n'a pas débouché, sur, à mon avis, sur des mouvements revendicatifs et de lutte. Et c'est bien ça qui nous manque aujourd'hui. Ce qui, ce qui se passe, c'est que on voit aussi que euh, les, les patients, euh, non seulement les, les, les soignants dans ce dans ce domaine de la psychiatrie, mais aussi euh, les patients, réclament non plus le geste technique, mais l'écoute. Et ça, c'est ce qui a l'air de manquer le, le, le plus en ce moment. Ben oui, c'est c'est évident que c'est le cœur de notre métier. Le cœur de notre métier, c'est l'écoute, c'est la disponibilité, c'est d'être en nombre. Et au jour d'aujourd'hui, il y a un tel manque de, de, de moyens humains que et puis aussi une inflation de, de gens qui vont mal avec la crise du Covid. C'est évident qu'effectivement, on, euh, on a eu de, de, de plus en plus de, de, de personnes qui sont arrivées euh, vers le soin. Euh. Alors, à la fois, euh, j'ai envie de dire, c'est justement le, le, le gros dilemme, c'est-à-dire qu'avec euh, la sectorisation, hein, ce qu'on appelle la politique de secteur, qui était vraiment un outil euh, révolutionnaire dans le soin, euh, et qui, à mon avis, devrait être un exemple pour l'ensemble le, de, de la santé, à attirer aussi des gens qui jusqu'à maintenant n'avaient refusé effectivement la psychiatrie parce que ça fait peur et du coup on se retrouve avec des gens qui sont effectivement en grande, grande souffrance, qui sont des psychotiques, qu'on avait réussi effectivement à sortir de l'asile et qu'on arrivait à, grâce à, à, à des structures ambulatoires comme les CMP, les hôpitaux de jour, les CATTP, ben tout ça c'est des, des gros mots, mais qui sont vraiment un, un, qui sont ancrés dans, dans, dans la ville, euh, et, qui, et qui, qui sont là où les gens vont réellement, puisque 80% de la population soignée par la psychiatrie, ne fréquentent jamais les admissions, ne fréquentent jamais l'hôpital, ce qu'on appelle nous l'intra, les admissions, ils vont plutôt effectivement vers ces, ces lieux-là. Et euh, de plus en plus, effectivement, on a vu apparaître une population qui n'avait qui, qui euh, euh, pas forcément de gros troubles psychiatriques, mais des dépressions, des gens en état limite, des gens en souffrance. Et au lieu de renforcer justement les CMP pour pouvoir les accueillir, les, les entendre et prendre du temps avec eux, on, a, euh, on, on réduit nos moyens. Quand tu parles de la, de la politique de, de, de, de sectorisation, est-ce que tu peux repréciser un petit peu ce que c'est ou c'est ce que tu viens de, de décrire Il y a eu dans les années 60, euh, bien avant en fait, à la, sorti, à la sortie, euh, de, de, de la guerre hein, où effectivement euh, l'asile euh, puisqu'on parlait d'asile euh, psychiatrique n'a plus n'a pas été forcément l'asile au sens noble du terme c'est-à-dire protecteur mais où on a vu effectivement des gens mourir à euh, de, de faim et il y a eu tout un mouvement autour de Bonafé de Tokels, etc de psychiatres euh, qui, qui, qui se revendiquaient du marxisme hein, euh, concrètement hein, euh, de, de, de, qui voilà, on, on se sont inspirés en fait, des dispensaires qu'il qu qui avait en, à, à l'époque sur euh, pour suivre effectivement tous les tuberculeux avec un espèce d'émaillage ter, euh, territorial comme ça dans toutes, dans toutes les villes euh, pour effectivement être au plus près des, euh, des, euh, des populations mais à la fois pour, euh, dans, dans un espèce de, de, euh, de double de, de, de double chemin, c'est-à-dire qu'à la fois ils pouvaient venir vers le soin, mais à la fois ils n'étaient pas exclus de, de, de la cité. Et il y a donc tout un travail de maillage qui a été fait avec euh, les centres sociaux, avec les médecins libéraux, avec euh, les mairies, etc., qui permettait effectivement d'être de, de, euh, vraiment à, à des lieux de, de, aussi de prévention. Parce que ça, on, on, on l'oublie souvent, mais euh, c'est vraiment… Euh, un lieu où, effectivement, on pouvait dépister des gens qui étaient à la limite du suicide, qui étaient à la limite de la décompensation et qui étaient une alternative de soins en ambulatoire qui permettait, effectivement, de pas forcément d'être hospitalisé, qui n'est pas forcément un moment facile hein, d'être hospitalisé en psychiatrie. Mais euh, voilà, et, et, et tout ça, c'est des moyens qui, euh, qui sont, qui sont de plus en plus euh, diminuées du fait qu'il n'y a pas de moyens supplémentaires, mais du fait qu'avec la crise du Covid, il y a plus de, plus de gens qui sont venus vers nous et qu'on qu on a du mal à, à répondre à tout parce qu'on n'a pas, pas les moyens. Il euh, y a des listes d'attente en, en pédopsychiatrie, c'est euh, inadmissible. Attendre trois semaines, voire un mois, voire euh, des mois pour avoir un rendez-vous, c'est inadmissible. Et c'est ce qu'on est en train de connaître aujourd'hui, malheureusement. Alors, tu, tu nous as parlé des mobilisations et des initiatives juste un petit peu avant. Euh, quelles ont été euh, les, les réactions gouvernementales et bon, les conséquences aujourd'hui de leur politique tu, tu, les as, tu les as déjà plus ou moins, plus ou moins exprimées d'ailleurs euh, la politique du gouvernement, alors c'est vrai qu'effectivement, il y a eu, euh, il y a eu euh, Macron nous a octroyé euh, largement euh, quelques moyens, mais qui correspondent à, à, à, à, à pas grand-chose, parce que pour, concrètement, euh, euh, ça a été... Euh, alors je, je me suis impu des chiffres, mais enfin, en gros, ça correspondait euh, à 0,4 euh, ETP donc temps plein, euh, par CMP. C'est-à-dire rien, une goutte d'eau. Euh, euh, voilà. euh, par contre, euh, ce qui nous ont annoncé, qu annoncé concrètement, c'est euh, la, la, la, tarifi la tarification, euh, à, à nouveau, une, une nouvelle forme de, de financement de la, de la psychiatrie en introduisant la tarification à l'activité. Oui, comme, comme le... Exactement. Alors quand on sait les conséquences que ça a sur l'hôpital, euh, le mettre en place en psychiatrie, alors que Macron nous avait dit la double tarification, la tarification de l'activité à l'hôpital général, on la remettrait en question. Non seulement il la remettent pas en question, mais il nous l'impose maintenant aussi en, en, en psychiatrie. Euh, donc on voit bien euh, ce que ça donne, c'est-à-dire des concurrences entre les pôles, c'est des, euh, des appels, des, de plus en plus euh, des, des affaires. À, euh, Faire des appels, répondre à des appels d'offres. Euh, donc, on a des cadres qui, leur boulot maintenant, ce n'est plus d'être dans le soin, c'est être uniquement être des gestionnaires pour aller chercher du fric pour qu'on puisse fonctionner. Alors que, je suis désolée, euh, nos cotisations sociales, elles servent à ça. Elles servent à financer les hôpitaux et pas effectivement à, à, à enrichir ceux qui sont toujours de plus en plus riches au jour d'aujourd'hui. Mais euh, voilà, donc c'était euh, concrètement, c'est ça qui nous, qui, qui nous a apporté euh, ce gouvernement. La dernière proposition gouvernementale en date, ce sont les unités de soins intensifs en psychiatrie. Tu peux nous expliquer ce que c'est, à quel type de patients ça s'adresse et là aussi euh, vos, vos réactions par rapport à cette, euh, à cette création euh, euh, Alors, en fait… Euh, alors, ce qu'on appelle, nous, effectivement, les, les UZIP, hein, une, euh, ce sont des unités qui s'adressent à, euh, à, euh, à des patients euh, euh, qui, qui, qui sont en phase aiguë, très aiguë, voire des, euh, des, détenus, des détenus aussi hein, qui euh, ont besoin de, de, de soins. Euh, C'est... Euh, alors que jusqu'à maintenant, effectivement, il y avait euh, ce qu'on appelait les, euh, les unités euh, de, mal, de, de malades difficiles. Là, de nouveau, on, on pense qu qu'il qui manque une, une structure entre l'hôpital euh, psychiatrique euh, dit général, voilà, qui accueille euh, tout le monde, avec des unités, euh, alors, ça, ils appellent ça des unités hospitalières spécialement aménagées. Euh, aussi, donc voilà, euh, c'est voilà, une espèce de découpage du, du, du, du symptôme en fonction de, de la, de, du, des troubles de comportement que, que, que les, euh, les patients présentent. Sauf que jusqu'à maintenant, ces patients, ils étaient en capacité d'être accueillis euh, en psychiatrie euh, normale. À l'époque, on avait des moyens humains pour pouvoir les accueillir, et ben, ne serait-ce que par exemple extraire un patient pour pouvoir euh, aller faire un tour dans le parc ou dans la ville, ou d'aller boire un café, ou d'aller fumer une cigarette tout simplement. Mais pour ça, effectivement, il fallait qu'il y ait du monde autour. Tout ça, c'est plus possible. Quand on a 19 malades, par exemple, dans une unité d'admission classique, et qu'on n'est que 4, euh, ça veut dire qu'il y en a 2 qui sortent avec un patient qui est en crise, et il ne reste que 2 autres personnes pour les, 19, euh, les 18 autres. Et concrètement, ben, ça veut dire qu'effectivement, ces patients on peut plus les gérer euh, euh, en psychiatrie générale, et donc on, on, on invente des structures qui sont euh, des euh, euh, ben, des prisons à l'intérieur de à l'intérieur de l'hôpital. Et bien euh, évidemment, c'est pas c'est pas satisfaisant, même si on peut dire que voilà, il y, y a un protocole bien, ils sont là seulement que sur deux mois. Qui, qui, qu'effectivement, il y a tout un travail de, qui est fait de, de, de, de réinsertion tentative de réinsertion, euh, qui reste le lien avec euh, les, les, les, les professionnels des secteurs, etc. Euh, voilà, euh, quelque part, c'est encore stigmatiser encore plus des gens qui, euh, qui sont en, en grande souffrance. Alors par contre, eux, euh, c'est clair qu'effectivement, ils ont obtenu des moyens supplémentaires hein, et... Euh, ou avec des équipes renforcées euh, voilà mais ce qu'il faudrait partout en fait ce qu'il faudrait partout pour éviter de, de, effectivement, d'isoler de, ces gens là en, en, encore plus loin ce qu'on était capable de faire pendant des, des années des années euh, mmh. parce que voilà c'était moi quand j'ai commencé à travailler en psychiatrie euh, les équipes de nuit ce n'était pas deux personnes c'était autant de personnes de jour que de nuit avec des cadres de nuit et des cadres de jour Enfin, voilà, et qui étaient vraiment dans le soin. Au jour d'aujourd'hui, malheureusement, euh, les équipes, et c'est bien ça le, le, le malheur, hein, c'est le constat qu'on fait, c'est que les équipes, elles sont complètement. Euh, ce ne sont plus des équipes. Le, le médecin, il est saucissonné euh, entre euh, différents services, voire différents pôles. Euh, les psychologues, pareil. Euh, tout travail clinique qu'ils pouvaient faire, ils ne sont plus forcément rattachés à une équipe, mais à plusieurs équipes. Et donc, l'équipe euh, n'est plus assez contenante n'est plus assez sécurisante pour accueillir, accueillir ces patients-là et du coup effectivement ben, quand on est en insécurité et qu'on est mal, et ben, on répond par des fois, par, on peut répondre par la violence et, euh, et une fois qu'effectivement ben, on est passé euh, en isolement en chambre en, chambre de, en, en contention hein, c'est voilà, dramatique hein, d'avoir euh, à mettre quelqu'un en contention, c'est à la fois une... c'est les conséquences que ça peut avoir pour pour ces patients. Euh, et ben on les exclut de l'hôpital de proximité pour les mettre encore ailleurs, plus loin euh, et avec euh, tout, ben, des choses dramatiques sur le fait qu'effectivement les familles peuvent pas venir, qu'il y ait qu une perte de, de, de lien social euh, plus important encore. Et euh, voilà, c'est pour ça qu'on n'est pas d'accord avec ce type de de, de, de solutions, c'est du pis-aller. On donne-nous les moyens euh, supplémentaires pour pouvoir continuer à accueillir ces gens-là, et autrement que par des, des moyens de contention. Euh, de la... Et voilà. Parce que on, on voit vraiment qu'il y, y a une dérive de la, de la psychiatrie, c'est une, vraiment une psychiatrie sans boussole. Euh, je, comment comment vous pouvez répondre à ça parce que visiblement euh, le gouvernement euh, enfin même les différents gouvernements les gouvernements qui se sont succédés euh, ont, ont, ont toujours suivi à peu près la, la même ligne à savoir euh, euh, moins, moins de moins de moyens des, des gestes techniques comme on le disait tout à l'heure et euh, des et une, et une coupure de, de lien de liens social alors que euh, les, les, ces, ces malades, ces, ces patients en psychiatrie ont besoin beaucoup de, de ce lien social. Mais complètement, c'est euh, bien ça qu'on qu dénonce, tu as tout à fait raison, mais euh, c'est vrai qu'à euh, l'époque, la, la porte d'entrée euh, du secteur, c'était ce qu'on appelait les, les CMP, hein, les centres d'accueil euh, médico-psychologique, exactement, on parlait d'accueil. Au jour d'aujourd'hui, de plus en plus, ce qu'on nous demande, euh, et c'était de, Mattei à l'époque de, de Matéi déjà, euh, où il parlait effectivement qu'on soit plus que des centres de, dispi, de dépistage et de réorientation. C'est-à-dire qu'en gros, on met une étiquette sur le patient et on le réoriente vers, des, euh, vers, des, euh, vers un ailleurs. Mais on ne fait plus, on, on nous demande, on, de moins en moins. On a des moyens effectivement de faire du soin. Alors que euh, dans les CMP, euh, c'était effectivement de l'accueil, c'était de l'écoute, c'était euh, des temps avec les, les médecins s'il y avait besoin, des temps avec des psychos, c'était des temps d'entretien avec les soignants, c'était des activités thérapeutiques pour permettre effectivement aussi de s'exprimer autrement que par la parole. Ou en tout cas de, de, de pouvoir exprimer des choses par, par l'art, par, par, la, par, la, par la culture, euh, mais tout ça aussi en lien avec l'extérieur, en utilisant aussi des, des voilà ce qui existait dans la cité. Euh, et tout ça, c'est de plus en plus, on a de moins en moins de moyens financiers pour les faire d'ailleurs, hein, puisque les les dotations pour les activités sont de, sont sont en train d'être des, des euh, au jour d'aujourd'hui il faut se battre pour avoir un appareil photo <rire> c'est voilà ou alors on ben, on ramène le nôtre euh, ne serait-ce que pour faire un atelier photo avec un patient euh, et voilà c'est des, des, des, des choses comme ça qui, qui ça peut paraître petit mais c'est comme si on demandait à la à l'infirmière qui travaille euh, en chirurgie de ramener ses euh, son propre, sa propre mallette avec euh, ses seringues, etc. On en est là à l'hôpital psychiatrique. Et, et, et, et tous ces temps qui qui, qui sont euh, qui, bah, qui demandent du temps parce que c'est à chaque fois c'est effectivement euh, chaque personne est, une, est singulier et, et tu peux, on ne peut pas après savoir si effectivement un entretien va durer euh, des fois il va durer 5 minutes mais des fois il va durer une heure et c'est important qu'il y ait encore d'autres collègues qui soient là pour accueillir les autres. Euh, ça, ça dépend de l'état de, de, de, de la personne, mais au jour d'aujourd'hui, on, on, on nous demande, de, de, de tout est formaté, quoi. une prise en charge, c'est 20 minutes, pas plus, et c'est de l'abattage. Et, euh, et puis voilà, et puis, on sort avec un paquet de bouzous, et puis on revoir, y a la semaine prochaine, et encore la semaine prochaine. C'est pas sûr en fait, là, là, ce que tu viens de nous dire là, c'est euh, par, euh, par, par la négation de ce qu'il n'y a pas, c'est en fait euh, toutes, toutes, euh, toutes ces revendications-là que, euh, que, que vous posez, euh, j'allais dire, d'une manière un peu, un peu éternelle finalement. Mais oui, oui, c'est euh, euh, vrai qu'on aimerait bien à la fois, bon, mais alors, en améliorant, hein, parce qu'effectivement il y a eu... Euh, euh, tout n'était pas forcément parfait il euh, y a 20 ans mais, euh, ou il y, euh, y a 40 ans mais euh, euh, je pense que Enfin, moi, je, je crois beaucoup à la, à, à la politique de secteur qui a été menée, parce que c'était, euh, et je pense, je le redis, moi je pense que c'est vraiment un modèle qui devrait être utilisé, euh, même dans la médecine, médecine générale, avec ce qu'on appelait, en, euh, fut une époque, les dispensaires, où euh, il y avait vraiment une, un, un, un lien de proximité euh, pour, pour, le, pour le soin. Et, et à la fois, du coup, euh, euh, Apprendre à accueillir aussi ces gens dans la cité qui sont différents. Certes, ils sont différents, mais ils ont le droit de citer et ils ont le droit de fréquenter les lieux. Voilà. Peut-être au départ, il faut les accompagner pour retourner vers ces lieux-là, être avec eux. Mais comme pour la pédopsychiatrie à l'école, moi, je me souviens, quand j'ai commencé à travailler en pédopsychiatrie, je passais des journées entières à l'école avec les gamins pour pouvoir les intégrer. Au jour d'aujourd'hui, au nom de l'inclusion, euh, on les met effectivement à l'école, mais sans personnel pour les suivre. Et c'est aux enseignants de, de scotiner ces, ces gamins qui sont difficiles, hein, et qui, euh, et qui euh, sont difficiles parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont en insécurité, euh, et avec des gens qui, qui les accueillent, malheureusement, qui ne sont pas formés, qui sont sous-payés, euh, comme les AESH. Euh, voilà alors que moi à l'époque j'étais éducatrice spécialisée je passais du temps à l'école avec les gamins pour, les, les, pour qu'ils puissent retourner à l'école et du coup il y avait un échange hyper intéressant entre les gamins, c'est-à-dire que les gamins se, se, se rendaient compte effectivement que même avec ces difficultés ils pouvaient être là et que des fois ils leur apportaient des choses aussi oui ça les valorisait Merci beaucoup de tes explications, de ton éclairage sur ce sur ce secteur qui est qui est bien bien mal en point. Euh, on espère qu'il y aura euh, des, des des mobilisations qui paieront euh, plus que celles qui qui ont eu lieu jusqu'à jusqu'à présent. Merci à toi et à bientôt. Merci à vous. Au revoir.